Et je meurs trois fois de suite de dessus, Deux fois de suite. Mmh. Je vais me planter Pendant que ça tombe, ça peut me toucher. Ah, je savais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. On va prendre les pièces. Et je si tu de venir te renvoyer ça là. Ça, ça marche même pas à faire. Elle en envoie en trois cette fois-ci. Là elle nous sort des gros gains. dessus je prends les pièces je prends c'est gratuit une dernière fois je peux un peu faire la toupie parce que c'est marrant toupie dans le sens deuxième Beyblade, troisième Beyblade, elle sort ses gros gueules et on est planté à un endroit random. Et c'est GG. Let's go. Ah non, il faut que je saute dessus encore. GG. Let's go. Ok. J'aurais dû finir euh, ces deux fights en... 2 minutes 55. Et bah du coup, non. Parce que j'ai perdu vraiment 4 minutes là-dessus. Un troller que je suis. Un troller sur respect. Quitte à trollé autant troll jusqu'au bout ok ce qui la cinématique c'est ce que je vais faire c'est rouler je prends scène ici je prends ça ce que j'ai à faire c'est te prends toi Je peux contrôler. Hop. Non, je fais ça. Là, je peux en sortir. On aller un peu plus vite. Je vais prendre sa histoire On voilà, va reprendre ma vie Wesh ouais. Spawn et le spawn, effectivement. ça et là c'est parti pour le boss fight pour le boss fight avec le mecha je sais pas comment on en est arrivé là mais on en est arrivé là Moi je vais venir faire la technique normale hein, pour monter d'abord. Euh, En fait, fallait que j'atterris sur le... Il fallait que j'atterris sur, le... hmm. sur le... Comment ça s'appelle le... J'atterris sur une des... Euh... Sur une des bulles autour où il y a les méchants. Là. Ce qui m'aurait permis de rester sur le Noka. Ah, j'ai trois là. C'est dommage Hop. Voilà On va s'accrocher Mario Tranquillement On attend qu'il finisse sa course Juste plus Fini ta course. Oh, ouais, il est en train de. Tout le temps en train de. de bouger, là. C'est chiant. Hop, Refait. Capi jump. Oh, j'ai trop. J'ai trop. J'ai même pas le capi jump. trouvé un autre truc encore ah, c'est chiant hop oh. oh, j'ai fini le j'ai fini le méca. ça a pris un... un peu de temps mais bon écoute faut... <rire> au moins voilà c'est ça c'est fait <rire> c'est tranquille 2h06, merde. 2 parce que j'ai bien, bien troll à des moments. Dans le Wooded, j'ai troll. Dans le Palos. Métro, j'ai bien troll aussi. <coughs> le Slow aussi, j'ai bien perdu du temps. Luncheon, n'en parlons même pas. Rune, ça allait. J'écoute. Ça so, ramène à l'unissé. Je balance uh, sur l'unissé. Ouais, ouais, ouais. Let's go, let's go, let's go. The last part. <coughs> Z Last Port Baby, non c'est. J'ai besoin d'une minute de plus. Tu trolls deux de plus. Comment je, comment j'étais censé savoir ça C'est du troll. C'est censé savoir ça, moi. Là, c'est C'est... Ah ouais, ok. Oui, oui. Deux nuits, oui. gratuites, comme ça, là oui. Dis pas que tu sautes dans le vide. Il va sauter dans le 8. Il va sauter dans le vide. Oh! C'est pour ça qu'ils ont mis les deux lapins là. Et ces deux lapins ils donnent deux lunes. Du coup ça me fait. Perdre tellement de temps oh je sais pas je savais pas genre comment euh, j'étais censé savoir je j'ai toujours donc je commence à faire du non mais frère s'il fait chemin à l'envers j'ai pété mon crâne oh j'ai cassé mon crâne allez ah, chiant. Ah, il est chiant Descends d'un côté, mon gars. Mais descends, descend Wesh Je te chase vers le bas, frère. Vas-y, cours, cours. Tourne. Fais ton truc, là. Tout ça pour que tu te fous de ma gueule. quand je suis pour aller là balle Attends je suis comment pour aller de la balle hein. elle prend de la lune qui est de la balle hein. Alors, du coup c'était censé être un speedrun la lune de ma mère que ça c'est pas un speedrun ça hein On va avoir un truc ici. Ah, Captain Toad. Je savais même pas que tu là, mais bon. Ça me paraissait très bizarre aussi de. d'avoir un toit comme ça qui continue. Maintenant, je vais essayer. Il faut d'une de plus. que. Euh... que les lunes principales. Let's go, let's go, let's go. Oh, ça me tellement de temps, frère. Si je pouvais juste die et vais revenir, pas mentir, que ça serait tellement puissant. Parce que là, si je die, je repars frère. tout en haut. C'est une blague. C'est une blague. Vraiment, faut que je ferme ma bouche, en fait. Ah, mais si J'ai juste dû faire ça depuis le début. J'ai juste dû faire ça depuis le début. Mais bah, non. Si, bah si. Bah si, bah si, bah, si je suis con. Ah, bah si, je suis très con. <rire> j'ai juste dû faire ça depuis le début. Pourquoi j'ai pas fait ça donc là, j'ai perdu là voilà le temps, parce que je savais pas qu'il me fallait deux lunes depuis. Genre, c'est incroyable, c'est incroyable, genre. À quel moment tu le sais, Je sais pas, moi j'ai pris toutes les lunes, frérot. La, la, la, la toute première fois que j'ai fini ça, ça a fait perdre tellement de temps. Genre à deux heures, genre euh, deux heures une, je crois, ou 2 heures deux. Ça aurait dû être fini depuis 10 minutes j'aurais dû être à Moon. Bon, ça veut dire que là, ça me laisse 15 minutes. Je... Oula pardon. J'arrondis un très gros. À 15 minutes. Il faut que je finisse le jeu. Ça veut dire que je dois faire zéro erreur. Sachant que je ne sais pas faire euh, le, le, le sphinx skip le skip du sphinx là ou je sais pas quoi là pourquoi je sais pas le faire parce que sur le deuxième wall jump je sais pas où faut le faire en fait je le fais trop bas à chaque fois voilà je suis un connard voilà je suis un connard je suis un connard Ok, ok, ok, ok, ok. Tranquille, tranquille mon gars, tranquille mon gars, on va tranquille. Doucement. va doucement, tranquillement. Pas besoin de se presser, ainsi enfin, quand même du coup. Mais sans trop se presser aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pas que je meurs bêtement, s'il te plaît. Oh, aïe aïe en disant ça, j'ai failli die. Je juste venir non-jump. le plus que je peux, parce que... Oh yes. Pas de sphinx skip, du coup, parce que je sais pas le faire. Là je vais être stun pendant voilà longtemps en plus. Au moins ici ça met ma gravité normale. Je veux dire la caméra parfaitement. c'est déjà ça. C'est vrai qu'il y a la lave la, qui sort ici, chacun le fait avoir. Ouais. Oh là là, souris. J'ai tué, c'est pas ce que je vais faire. J'ai essayé de mourir. Euh, pardon, j'ai évité de mourir, pardon, s'il te plaît. Est-ce que je prends un Wiggler? Est-ce que je prends un Wiggler? Est-ce que je prends un Wiggler? Est-ce que je prends un Wiggler? Est-ce que je prends un Wiggler? Je prends pas de Wiggler? Alors, non, je prends pas de Wiggler et. et. Euh, et. Euh... Oh my days from the start! Je pense que c'est vraiment pas compliqué quand même. Faire, de... Je tente un truc Même si j'ai je... si déjà dit c'est mieux mais... de pas tenter le truc Bon t'es pas sûr mais bon Là apparemment C'était ce qu'il fallait faire Ça m'a fait gagner tellement de temps incroyable. Toi aussi je te stun ça fait gagner tellement de temps là, ce skip un peu. Fair Hop, je retends un peu. Et là, je vais. <coughs> si on se rappelle, big huge big ball que huge big ball que <coughs> encore une fois j'ai troll <coughs> nous avons alors, pas d'ail c'est tout droit C'est un checkpoint. marque charge un peu. Ah, oh, là je perds Pas de temps. j'ai prendre le deuxième. Oh my days! Genre j'ai raté ça, bon écoute, c'est pas grave au moins, il y a un checkpoint juste devant le mec. Voilà. <rire> Sinon j'ai essayé de sauter au-dessus des groupes, hein, ça me fera gagner un peu plus de temps, je suppose. Ouais, peut-être pas. Damage boost. si oh le damage boost Ah oh non parce que juste là c'est à dire que là je dois prendre zéro damage avec elle parce que j'ai oublié que juste là il y a euh... ah, L. Je sais vraiment pas si je vais pouvoir finir le, le speedrun en moins de, de 10 minutes. Hein. Je ne pense pas. Je ne vais pas me faire choper. Des pièces, Venez rouler, rouler, rouler. Ok, nice. Voilà, le dodo, il vient. Roll away, roll away. Oh, j'ai marché deux en plein dedans. Vraiment, c'est incroyable. Tu peux pas demander pire. Tu peux pas demander, tu peux pas demander pire. Bon, bah, je ne finirai pas. C'est speedrun au moins. Il est 2h30. C'est vu. En plus j'ai failli le... J'ai failli genre... Terminé, genre, j'ai fait, j'ai fait, euh, terminer le chim là, mais non, La a fait que je marche en plein dedans, genre vraiment que je marche vers lui. d'ennuie, carrément. Ok, ok, ok, ok, tant la chaîne. Et voilà, c'est terminé. Tu vois, c'est tout ce que j'avais à faire hein. C'est tout, une seule fois, une dernière fois. Pas besoin de marcher dedans. Tu me Capi et puis c'est bon. Ça me fait perdre, ça fait perdre tellement de temps passer par là, je comprends pourquoi euh, le, le skip d'ici de, de, existe. Du coup, voilà. je fais ce que je peux, je fais ce que je peux, Capi, je fais ce que je peux, je comprends toi aussi tu vas retrouver ta bien aimée frérot mais voilà, c'est comme on là. Et skip, tu roules, just in time, tu skip, on se retrouve en bas, Bowser, hop ah, tu skip, envoie moi ton chapeau, j'ai troll, et puis j'ai mes troll de 12 heures. Cette fois-ci, là il va au milieu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir par la toupie. Parce que la technique de la toupie marche super bien. Donc j'aime beaucoup, j'aime bien ce chasseur. moi le chapeau ici. Ça fait le truc de l'égo, c'est ça. je suis devenu encore une fois. Et here we go, last, ça se pointe à gauche. Un peu au milieu. 1 2 3 Oh, je vais pas avoir son chapeau, j'aurai parlé Ok, vers la droite 1, 2, es-qui 3, est-ce que je l'ai Je l'ai Frappe, frappe, frappe Tu oh troll Ok, let's go Okay, here we go. only need some juice. Okay, I'm just. It. It's falling apart. Oh no, what are we doing? What are we going to do? Do this? non c'est moi en fait si j'avais time le triple jump genre parfaitement ici j'ai pu genre sauter ici directement je suis à j'ai perdu mes, mes, mes sixième vie je sais à ce que j'ai mais bon après ça en fiche un peu on va Oh my day, ça n'a pas sauté. Salut Farod fan, comment ça mon gars Ça va bien depuis euh, la dernière fois Là, c'est la première run de, de speedrun. Tout premier run de speedrun du coup. 2h26 euh, pour l'instant. Sachant que j'ai bien, bien troll à, à certains moments, donc il y a moyen de... Il y a moyen de faire mieux. Voilà. Il y a de fort mieux. Mes prochaines runs seront sûrement, euh, sûrement... Bah, Écoute-moi ça va nickel, ça va nickel. Tant mieux. Tant mieux si toi ça va. Ok. skip, peut-être. Ah, euh, bah, du coup, non. Ok. On pre le mur. On pre lui dans le mur. Ok, let's go. Là, il faudrait que je snipe comme la dernière fois, mais genre en mieux, et que je tombe pas cette fois-ci, aussi. La musique ta... ta sonique, comme j'aime le dire. On va taper deux fois. Ça tombe. Ok, here we go. Oh, j'ai oublié qu'il y avait un twitchy. Mais il faut pas que je recommence depuis le tout début. Oh my days. There's no way. Oh my days. Ça fait du bien de revenir. Bonne run, en vrai. Bonne run, ah. Pas vraiment, mais... Mais euh, ouais tu vois quand je troll comme ça frérot euh... Quand je troll comme ça j'appelle pas trop ça une bonne run comme la dernière Ouais bah écoute Exactement comme la dernière fois ouais. Même pas là j'ai troll pire La dernière fois il y, a... y a des jumps que j'ai fait c'était assez sympathique Là vraiment j'ai. Là, je, je, je troll genre fort, tu vois, genre le Bowser ici, en 2D, je fais que mourir parce que je... En fait, si tu veux, je... Qu'est-ce que je fais Parce que, qu'est-ce que je fais Je je tape, en fait, j'envoie la boule de feu, et juste après, je saute, sauf qu'il y a un délai. Genre, je, je suppose, pour pour sauter, là, entre, entre quand j'envoie la boule de feu et quand je saute... Je suppose qu'il y a un délai, en fait. J'ai fait le monstre plus Ok. 2h30 comparé à 24. C'est aujourd'hui la meilleure... Ouais, mais hier, j'ai pas fait 24h. Hier, j'ai fait 4 heures. Effectivement. Après, c'est vrai que hier, j'ai fait 4 heures. <rire> c'est vrai que hier, j'ai fait 4 heures. Euh, pour euh, juste ouais. c'est vrai qu'hier j'ai fait 4 heures juste à partir de, de Metro Kingdom donc c'est vrai que c'est sûr qu'aujourd'hui c'est mieux ayant du positif heureusement que t'es là pour euh, pour mettre du positif t'arrives à la fin du stream et t'arrives au meilleur moment parce que c'est le moment où j'ai fini le jeu et cette fois-ci je troll pas là c'est le moment où voilà normalement en fait ce midi je me suis dit je vais essayer de finir en, en moins de 2h30 bah là du coup comme je suis mort tu vois on est déjà à 2h31 alors que si j'étais si pas mort ici j'étais pas tombé dans le trou j'aurais pu ça a été close mais j'aurais pu aussi viser euh, ok donc ici en hein, fond, on se rappelle j'aime le visky j'ai euh, tout ailleurs à la main Et là faut que je fasse très attention parce qu'il y a tout qui se casse des grosses réformes, du moins je prends les damages c'est pas grave je suis tanky Là il y a la caméra qui se tourne. Et voilà, c'est arrivé au meilleur moment. Le moment où je finis le jeu. 2h32 et 28 secondes. Nickel nickel bon arrêté de t'aimer un peu avant parce que y a un... en fait il y a un moment où j'avais décidé de tourner sans faire exprès et euh, voilà 2h32 et 28 secondes et voilà je te conseille que ton prochain c'est une 100% run. ok ok ouais well. écoute why not why not j'aime beaucoup ce que tu proposes j'aime beaucoup ce que tu proposes Mmh, je pense que la prochaine run, je vais pas pas la prochaine directement, je, ça sera pas une 100% run, je te dis. La prochaine directement, je vais refaire. J'ai essayé de faire mon meilleur temps que ça. Je vais, euh, là, je vais refaire. Je vais refaire. Ça sera pas une 100% run. Mais après, ouais, c'est sûr que je vais euh, quand même essayer de faire une 100% run, je pense. Alors là, je vais save. Est-ce que je peux save euh, ça? save layout, settings, share, what if I do, anyway? share, I got pb in title, yes sir, sur twitter, speedrun.com, twitch, twitch, text, title, title, speedrun, share, yes, si Je mets sur Twitter, nous en est une sur le game quand je suis pour cher. Euh, pour Tes lives commencent à quelle heure et c'est quand ton prochain? En fait, j'ai pas vraiment de, je j'ai pas vraiment de schedule. Genre, je live vraiment juste quand j'en ai envie. Si tu veux, donc du coup, il n'y a pas vraiment genre d'heure précise de moment précis, mais euh, généralement, je le poste, quand je dis que je vais en live, je poste un peu avant, sur euh, ma story Instagram, et je, euh, je tweet aussi sur Twitter, du coup, tu peux aller me follow là-bas, euh, si tu veux avoir plus d'informations, si tu veux avoir plus d'informations, tu vas être notifié, tout ça, n'hésite pas à me follow, du coup, sur mes réseaux sociaux. Twitter et Instagram majoritairement C'est là où je suis euh, le plus actif Et c'est aussi là où je préviens Généralement que je pars en live <rire> Donc euh, voilà N'hésite pas à aller là-bas pour un follow Si tu veux être notifié parce qu'il n'y a pas vraiment de Il n'y a pas vraiment de planning euh, Pour les se... chaque semaine Que ce soit C'est un, peu... un peu je me dis ouais, Aujourd'hui je stream je sais pas ça. Donc voilà écoute Infini, donc j'espère que vous avez kiffé que t'as as kiffé euh, bah, le petit la petite partie où tu arrivé. Dommage que tu sois arrivé à la fin, mais en tout cas, euh, je sais qu'il y avait quelqu'un aussi qui était venu. J'espère que vous avez kiffé. Si tu veux voir, il ya toute la vote du coup qui va être upload juste après le stream. Si jamais tu veux voir, euh, bah du coup, de la reine et. Euh, même possiblement que je vais l'upload sur YouTube peut-être qui qui sait donc euh, peut-être je je pense que je vais essayer de faire ça si, si j'ai la possibilité et donc voilà j'espère que euh, bah du coup tu vas passer une bonne soirée et euh, je te souhaite euh, une bonne soirée et à la prochaine mon gars. ciao